J'effectue un travail sur moi, au fur et à mesure de, de, de cette introspection et de la participation à ces différents ateliers, j'ai pu euh, acquérir des outils, mais il y avait toujours ce petit truc en fait. Toujours cette incompréhension pour euh, certaines situations et, euh, et j'avais besoin de rechercher de l'aide à chaque fois, puisque je ne comprenais pas. Dans cet atelier, j'ai vu un moyen de comprendre déjà ce qui se passait et aussi euh, une manière de devenir encore plus autonome vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de moi même certaines personnes sont parties de mon environnement euh, et ça a été vraiment bénéfique puisque ça m'a permis d'assainir mon environnement euh, notamment au niveau sentimental j'avais besoin aussi euh, de trouver le courage de dire certaines choses à, à certaines personnes au niveau de mon environnement familial et euh, et cet atelier m'a permis de trouver le courage de faire ça et de respecter mon espace et de ne plus, de ne plus être dans mes carcans familiaux. Dernier changement, c'est au niveau professionnel. J'ai réussi à, à faire en sorte qu'au niveau de mon environnement professionnel, ce soit plus calme, moins stressant, moins agressif. Et, et j'ai réussi à, à obtenir de la reconnaissance sans la chercher plus de sérénité, plus de calme par rapport aux situations que j'ai que, j que j eu à, à vivre euh, parce que même si elles m'ont bouleversé, je dis pas que on ne ressent plus rien, <rire> c'est pas vrai. Euh, même si oui, on est traversé par certaines émotions, il y a toujours une part de calme et toujours toujours cette sensation de tout va bien se passer en fait tout va bien se passer parce que maintenant je comprends ce qui se passe armel nous a transmis un processus de déprogrammation des mémoires cellulaires que j'ai pour l'instant effectué à deux reprises au moment où on l'effectue on se rend pas compte en fait on se rend pas compte de ce qu'on fait on se rend pas compte de la portée que ça a, du pouvoir que ça a. on se dit non mais moi je n'y arrive pas mais en fait on la vie nous montre que si en fait j'ai pu respirer que j'ai pu sortir de cet état émotionnel que j'ai pu assainir mon environnement ça permet de souffler quoi elle s'occupe du groupe mais elle s'occupe aussi de chacun d'entre nous et le fait de travailler en groupe euh, c'est vraiment quelque chose qui se prêtait à la thématique de cet atelier parce que euh, comprendre ce qui ne se, se réalise pas c'est Comprendre nos mécanismes, comprendre le déroulement de la vie. Ça permettait également d'avoir une lecture plus large pour ce qui nous concernait, parce que nous avions notre propre interprétation, mais également tout ce qu'apportaient les, les membres du groupe. Ce qui me plaît en fait dans l'accompagnement avec Carmel, c'est d'abord sa justesse dans l'interprétation euh, de ce qui se joue pour nous en fait dans dans sa faculté à trouver le, le point le point central par rapport à la problématique de chaque chaque situation c'est vraiment cette capacité à, à nous permettre d'évoluer rapidement et en même temps de de prendre en compte tous les aspects de de la situation et tous les aspects de notre vie on y gagne tellement à à se prendre soi-même par la main et à participer à différents ateliers comme ça, que, que oui, on peut se complaire dans, dans ce qui ne va pas et, et se dire de toute façon, ben c'est pas pour moi, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça peut être pour tout le monde et on peut être tellement bien, quoi.